tout le monde c'est on se ce retrouve donc, vous l'avez vu, comme sur la partie 2, je vous, vous aurez à la fin de la vidéo la partie 1 de With Flower qui est une démo, le jeu n'est pas encore sorti, il sortira en 2022 mais on n'a pas de date précise donc si vous voulez un peu plus de renseignements sur le jeu, je vous invite à regarder à la fin la partie 1 de la démo, euh, c'est un jeu très sympa donc on en était resté là où je devais dormir on s'était baladé un petit peu, on a découvert le phare à quelques villageois, il nous en reste encore à trouver. Donc on va dormir, puisqu'il se passe des choses étranges à la nuit. Et oui, je tourne la vidéo en suivant, donc mon problème de mâchoire n'est pas encore résolu. Hein. Donc vous allez encore m'attendre un petit peu chuchoter. Hein. Donc ne m'en voulez pas. Allez, on dort Là, on n'a pas eu d'animation la nuit avec le personnage un petit peu bizarre. Donc, on va arroser les patates comme d'habitude, à moins que la grand-mère ait quelque chose à nous dire. Quoi <rire> Tchou Oh, t'as l'allergies Oh, non, c'est toute la douleur dans la pièce de frontière. Mais le douleur fait que ma tête sache. Donc, so j'ai tourné un oeil blindé depuis... quelques for... mois maintenant but that's exactly what i'm here to help with grandma then would you mind showing those dust bunnies the front door there's a broom in my room you can use you wait out here those dust bunnies have no idea what's coming for them i'll have to move this rug to make real headway whoa is that an la grand-mère grandma what are you keeping down there mm -hmm, la a des petits secrets pour nous so, the under the rug. Hmm? what is it for preserves and pickles Or old machinery It's not important honeybee allez you be out and about tonight probably but I... could you fetch me some moonflower It only blooms after sunset. You'll know it by the white blossoms. See, my moonflower tea blend makes me feel so healthy. I get a blush on these old cheeks. Go right past Parker's Workshop into the woods and you'll find what you need. I feel like I'm getting redirected here. Uh, at my age, it's awfully hard to hear certain things. Did you put the rug back in place? Yes, Grandma, but... Uh... Allez vite la conversation la mamie Donc faudra qu'on aille dans les bois euh, cueillir des fleurs de lune mmh, Elle est bien mystérieuse mamie Donc on va arroser les patates on va pas oublier c'est fait alors qu'est ce qu'on a à faire donc on lui a donné des petits champignons il nous en manque un faut aller dans les bois au niveau des personnages il nous en reste quatre à découvrir Alors, on a des infos euh, au niveau des personnages. Donc, par exemple, pour Amira, euh, je pense qu'il va falloir euh, ou acheter, ou vendre, ou euh, on aura des quêtes sur le tableau pour euh, lui ramener des choses. Donc, elle a 38 ans. C'est le docteur du village. Elle a du style, de l'assurance, de la conversation. C'est la plus magnétique euh, de l'île. Ok, ensuite, on a Angus. Alors, il y a des petits cœurs, comme ça. Donc, je pense qu'il faut monter notre amitié avec, soit en discutant avec eux, soit en allant acheter leurs produits, soit en faisant leur quête sur le tableau, et monter leur amitié comme ça. Alors je ne sais pas si ce sera comme dans My Time où on peut avoir une romance dans le jeu. J'ai un petit doute là-dessus, mais bon, on verra quand le jeu sera sorti. Et euh, voir aussi si le chat, vous voyez, on a trois, trois cœurs, voir comment ça va se passer. Là, le boulanger... C'est le fiancé de Francis, bon, il, est, il est comique. Bruno, c'est celui qui s'occupe de la pêche. Magasin de poissons et de pêche. Euh, Cameron. Il y a un rassemblement tous les dimanches de 10h à midi. Donc il faudra lui jeter un œil. Il est beau charmant. D'accord. Le chat. Donc on pourra l'amadouer, par exemple, en lui donnant du poisson, du lait. Et là je pense que c'est un autre poisson je ne sais pas exactement, le dessin n'est pas net Damon il tient la taverne enfin le bar Francis la boîte à bijoux le magasin de bijoux à côté de la boulangerie, il est fiancé à Angus intelligent créatif donc on jette un oeil. vous voyez tous les cœurs et la mamie sont montés hein. donc je pense qu'il faut faire pareil avec tout le monde euh, elle a 82 ans hein, notre grand-mère hein. On l'avait pas vu depuis 20 ans. Juliette, elle a 13 ans, elle fait plus petite. Euh, C'est la fille de Sophia et elle a perdu son papa Giacomo. Timide, rien n'embarrasse, mais brillante guitariste et peintre. Au niveau de Kim, la bouchère, traiteur, 28 ans. est arrivée il y a un an pour ouvrir la boucherie. Personne réservée, distante. Qu'est-ce qui se cache sous cette apparence Rugosité. Alors des fois la traduction en français, pas terrible. Il y a eu des erreurs, vous avez pu le voir tout à l'heure. Euh, tu parles français alors qu'il parlait espagnol, mais enfin bon, c'est des petits détails, je pense, qui seront réglés quand le jeu va sortir. Donc l'épicière, euh, qui est Lina. Donc elle vend des graines, des légumes, des ustensiles de cuisine. Euh, elle a 40 ans, elle est avec son mari Parker, la mère des jumeaux Amy et Finn. Elle est fiable et professionnelle et elle était baby -sitter, ma baby-sitter quand j'étais petite. La forgeronne Nathalie, 36 ans, elle, a, elle est forte, capable et joyeuse, mais elle a l'air de beaucoup se sous-estimer. Alors, euh, le maire, je pense que c'est les cadeaux qu'on peut leur faire ça, pour monter notre amitié avec eux. Alors il y a des réunions communautaires occasionnelles, Pas se dire bonjour mère. Euh, c'est le mari Vanessa, sympa. Mais est-ce que c'est une façade Alors, ici, par cœur, c'est le fils de la le, le mari, pardon, de la de l'épicière. Euh, il a deux enfants. Il est calme et compétent. Sébastien, c'est ans, le frère de Violette. Il travaille au restaurant euh, les après-midi. Il lui tarde de quitter Fairhaven. Euh, Fair oui, parce que Weed Flower, c'est le nom de la maison. Et le nom de la ville, c'est euh, donc Fairhaven pour explorer le reste du monde. D'accord. On a Shelby. On ne connaît pas son âge. Mystérieux, vit dans les bois. Les gens ne savent pas très bien quoi penser de lui. Peut-être pourras-tu éclaircir ce mystère où il y aura différents mystères à éclaircir. Euh, Sophia, elle tient le café. Elle est chaleureuse, bavarde. Elle est la mère de Juliette. Et sa spécialité est la cuisine italo-juive. Thomas, qui n'était pas très gracieux, celui qui avait la grande ferme, il a 40 ans, il est propriétaire de la ferme, très discret. Ce qui est considéré par les autres villageois comme suspect, mais ses voisins comme Hazel White savent que c'est un homme charmant, malgré son silence. En tout cas, nous, il n'a pas été cool avec nous. Et Vanessa, qui est la prof de l'école de Pharaouen, euh, elle est la femme du maire, donc première dame de Farawen. une position adaptée à sa personnalité, raffinée et ambitieuse. Il nous en reste un, deux, trois, quatre à trouver. Euh, ici, donc... Alors, rentre-toi dans les bois et cueille une fleur de lune. Donc, ça, c'est pendant la nuit. Euh, il faut attendre que les patates montent. Euh, retournez, revoir mamie. Donc, on va retourner voir mamie. Hop. Ah, yes, j'ai pas ramassé de bois. Oh. pas tout de suite alors on va casser du bois vous voyez en haut la petite barre d'énergie à chaque fois que je fais quelque chose euh, elle diminue donc euh, il faut faire attention à ça qu'est-ce qu'on n'a pas vu sur la carte on va on va remonter par curiosité pour voir là haut ce qu'il y a il me semblait que j'étais monté Donc en allant tout droit, on peut aller voir en haut pour débloquer la. Ah non, il y a le pont qui est cassé. Je vais pas pouvoir. Euh... Je vais pas pouvoir passer. Donc on peut pas pour le moment accéder au haut de la carte. On va aller voir en haut à droite peut-être. Et si on croise des villageois qu'on n'a pas vu, bah écoutez, on va en profiter. En quête, on a quoi euh... Lui, il veut un champignon rouge et lui, du bois. Donc, on... si on le trouve au passage, on lui donnera. Hop Je peux pas sprinter plus vite. Hein, non. Apparemment. On les a tous rencontrés. Lui, on l'a vu, le bijoutier. Hola! Hey, new girl, how's farm Life treating you so far? I'm still figuring everything out. Well, let me know if anyone ever repairs the entrance to the mine by your farm. I run the jewelry shop. But it's a bit hard making jewelry without actual jewels, you know? ok beautiful On a monté un petit peu en discutant de notre amitié. Donc là, c'est fermé. On va aller voir le maire. Oh, yes. Oui. After all, that idea won me third place in the icebreaker innovation category at the annual mayoral convention. Congratulations? Oh, hush, it's hardly worth mentioning. On a monté un petit peu en leur, en leur parlant notre amitié avec eux ici. Oh my gosh, you've got to be Tara. Hazel's been hyping you up for weeks now. Well, wow, now I'm embarrassed. Don't be, it's sweet. I wish I had a grandma here to talk about how great I am. Anyway, I'm Violet. Pleased to meet you, Violet. We don't get too many new faces around here in Fairhaven, so let me know if you ever want to hang out. Ok, donc on a rencontré Violet euh, la fleuriste, on lui parler. Hey, have you tried Kim's butcher shop yet? There was nowhere on the island to get good bacon until they came along. Maintenant, Kai et moi, pouvons ourselves a breakfast avec the works in le week-end. Ok. L'école. Bonjour. Ah. Vous Are you my mom's Ça dépend. Qui est votre mère? Léna. Oui. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. Bien. You're a stranger? Uh, yes, I... I just moved here. I'm Tara. What's your name? Annie! Well, now we're not strangers anymore, are we? Hey, so my mom says your grandma's sick, and that's why you came here. Yeah, I came back to take care of her. That's nice. I visited my Nona in Italy when she got sick, too. Well, technically she was my dad's Nona. Je suis sûre qu'elle était vraiment heureuse de te voir. Je ne sais pas vraiment. Je ne parle pas l'Italien, donc je ne sais pas ce que quelqu'un a dit. Au moins, vous et Hazel parlent la même langue. C'est un bon point. Il ne nous en manque qu'un seul à découvrir. Bien de te voir de nouveau. Salut Vous avez vu la notice-bord en front de Town Hall Il y a toujours beaucoup de façon d'aider dans la communauté. Oh, yes, I saw it. Wonderful. I'm sure your neighbors will appreciate you lending a hand whenever you can. Mm -hmm. Hazel is a dope old lady. You're lucky having a grandma like that. What? Not a big fan of your own grandparents? Um, my mom's parents died when I was little, and my dad's parents can't visit much because of visa problems. Oh. I'm sorry for bringing it up. No, nah, this is cool. Hazel's the communal grandma. Alors au niveau du village, on en est euh, ouf nous en reste combien Un seul. Il va être bien caché, lui je le crois. Je le sens bien. Il va être bien caché. I know what you must be thinking. Why does old Shelby live in the woods? Yeah, well it's it's really pretty and It's quiet. Don't patronize me, Missy. Truth is, there are riches here the untrained eye can't see. You bring me forageables, and I'll pay you fairly for your troubles. I don't mind helping you out. You don't have to pay me. <laughs> I'm a hermit, not a pauper. Don't need charity from no one. My bones may be getting old, but my mind's as sharp as a... Mm -hmm. I... Il y a aussi beaucoup d'humour, hein. donc on a monté un petit peu notre amitié avec lui, on va aller, euh... on va lui rendre sa quête, hein. Hey now, thanks Hey Parker, quick question, did the mayor make you play a game to meet everyone when you first moved here well, et là qu'est-ce que c'est donc Alors, euh, on peut acheter une cabane à outils ou une parcelle de potager. OK. Hop devant le tableau des, des quêtes et j'ai pas regardé Mais écoutez on va on va prendre hein. on va tout prendre donc il y a énormément de choses à faire quand même hein. est ce qu'on n'a pas non il nous manque des coquillages de la terre on va en profiter pour monter notre amitié. Ok. On va aller parler à la dame forgeronne. Hello again. Hi. Bonjour. Vous savez, vous ne voyez blacksmiths ces jours oui, je sais. Mon grand-grand-père était un blacksmith, donc je pense qu'il could dire que runs in dans la famille. sûr qu'il a mort avant que But it's his hammer que j'ai. C'est vraiment cool. Donc, so votre famille taught you? Oh, non. Nah, je self-taught. Un export comme vous. C'est difficile que de it's à un You'll mais c'est plus it Vous allez see. Okay. Ok. Donc, on a monté l'amitié avec elle, là. Euh, donc on va aller vers les bois, bon, sachant qu'il faut attendre minuit, enfin, que la, la, la nuit soit tombée pour, pour pouvoir trouver des fleurs pour notre grand-mère là. Donc on va se balader un peu, hop, on va aller parler là. Ah je pense que c'est difficile de venir d'une ville d'une ville pour apprendre comment la sausage est faite. Oui, d'où je viens, ce n'est pas beaucoup parlé. Je comprends. Il y a beaucoup de choses que nous ne parlons pas dans l'ouverture aussi. Comme quoi Je dois retourner au travail. Il y a du mystère là-dessous. En tout cas, le c'est très bien fait, je trouve. Au niveau de la boucherie, les saucisses en haut, là attachées, la petite déco ici, les outils de travail. C'est vraiment bien foutu. Vraiment, j'aime beaucoup. J'aurais pas vu vos retours encore. Tu es un récent de arrivée, nest joué ce « meet everyone » game Il a-t-il sûr, mais j'ai trouvé une bonne opportunité d'introduire moi-même et la mission de la Ligue à la ville. Avant que je le savais, j'avais 4 nouveaux membres. OK. Hi, are you settling in okay? I'm still figuring out my way around and meeting everyone. Well, take your time. A new town can be overwhelming, and some of the folks here are a little more overwhelming than others. Mm -hmm. OK. Donc, on monte notre amitié ici Your grandma was always good luck on a boat back in the day. She had a heron's eye for spotting fish. But how can you see fish if they're underwater? <laughs> she hasn't taught you much, has she? Uh um potatoes? Here take this rod. Keep your eyes peeled whenever you're near water for the shadows of swimming fish. When you see them near the surface like that, you know they're feeding. Trick is to get one of them to nibble on your hook instead of the bait fish they're chasing. How do I do that? You'll need some bait. Here are some worms. Hey, you're not the squeamish type, are you? You gotta hook your bait and cast your line. You'll feel when you got one, and then you reel it in. Uh, wait, wait, wait, back up. How do I cast my line? You'll get the hang of it. The lake in the forest is a nice place to start, uh, but... Take care, you hear? Don't go in those woods after sunset. I've seen things... Well, you wouldn't believe me. My boy Otto didn't need it till he saw it for himself. Just stay safe, and come back and see me after you've given it a few tries. Okay, so we're going to pêche. Remember, keep your eye out for fish swimming in the water. That's how you know where to cast your line. Okay. Qu On a eu notre canne pêche. Ah, le voilà peut-être le dernier Hey, bro Hey Je ne pas bro. Kai. I run a kiosk near town square. pop-up. que tu Oh, ho, ho, ho, dude le voir pour le croire. Je I only les choses les que je trouve filing. Come by et it out. Mais, comme je dis, si you fall in love quelque chose, ça y est, on a rencontré tous les habitants. On va pouvoir retourner voir le maire pour prendre notre récompense. Hazel. Oh, I couldn't. Nonsense, Take it. Your okay. me Donc on a découvert tous les villageois, hein on va aller voir peut-être sur la plage on va aller reparler non on l'a fait alors qu'est-ce que c'est ici hmm quand je suis arrivé ici, je ne pensais pas que j'aurais avoir beaucoup de travail. Mais les choses, les plantes et les gens, sont toujours en growing, en changeant, en devenir en rentrant, et en carence, ça prend beaucoup de temps. Ok. Même le cabinet médical est très sympa. Hein. Hop. On va aller là peut-être je ne peux pas les rentrer. Ok. On a différentes quêtes. Hein. Euh, les patates. On a le jeu des rencontres. Ah oui, il faut que j'aille voir le maire. Pêcher. Du bois. Euh, des, les patates à surveiller. Les quêtes qu'on a pris sur le tableau, euh, le NMB euh, du mystère, donc c'est les, les plantes pour la mamie. Et on a un nouvel onglet ici, qui est, euh, voilà, les différents poissons qu'on doit pêcher. Donc il y en a quand même pas mal. Donc, on va, je pense qu'on va avoir des petites collections comme ça, avec des insectes, etc. Donc, hop, on va continuer. Je ne peux pas passer par là. Alors, au niveau de la carte... Il faut que j'aille dans la forêt et euh, je ne me rappelle plus évidemment où c'est donc on va aller se balader sur la plage. Voilà on a le mer tant mieux il tombe bien de l'argent. Ok, donc on a gagné de l'argent pour avoir parlé à tous les villageois. Alors, j'allais par là, hein. je ne sais plus où est la, euh, où est le bois, euh, je pense que c'est en haut à droite, là, hop On va caresser le petit chat. Okay, okay. Okay. On est dans le bois. Alors, on a des petits champignons pour... Euh, il en faut 5. J'en ai 5 sur 6. Pas évident à dire avec euh, mon problème de mâchoire. Euh, donc des coquillages, voilà, des plantes à la pleine lune. Donc, on va regarder ça de plus près. Et c'est ici qu'il faut qu'on pêche. Ok. Il y a quelqu'un ici Hop. Hop. La petite. Non. Est-ce que je peux pêcher Oui. Alors, comment marche la pêche C'est assez simple. Hein? Okay. Un poisson tacheté que l'on trouve près des bois. C'est une prise commune. Tu peux la vendre à Bruno ou cuisiner avec. Ok. On va retenter. Est-ce que je peux Yes. Trois fois. Je bien que, que, que, que j'attrape un autre poisson. nombre ok on va essayer une troisième fois il n'y a plus de poisson on peut pas Hop. là on peut Hop. Y a pas de mini jeu particulier pour le on a fait la pêche ok il n'y a pas de mini jeu euh, comme on voit à chaque fois donc c'est très bien comme ça je trouve Hop. Je pense que c'est des petites plantes pour notre grand-mère, des fleurs de lune. Hein. Uh, oh. Je devrais pas, mais je le fais. Be out here at night? Elder Hazel, this is the third time you've come to the struggle without your rope and mask. This is an unacceptable risk. Bah. It's time for us to come out of hiding. The town won't be afraid of witches if they know that we're their neighbors. People seem nice. Until the day comes when they need a scapegoat for their troubles. Then people become mobs. Well, I didn't bring Terra here so she could skulk around like she's... Attendre que Mamie revienne pour l'interroger sur la forêt On va se balader un petit peu Est-ce que j'ai eu les fleurs de lune de la Mamie alors, il manque toujours champignons. Alors, pour les algues. Ça doit être sur la plage. Les, là, c'est sur la plage. Et ça, du terreau. D'accord. Écoutez, on verra ça. Euh, on va attendre la grand-mère. Hein. Euh, ramasser. On va rester dans le coin. Tu fais quoi ma Donc on va avoir énormément d'énigmes, hein sans la vue. On serait une sorcière on ne le saurait pas nous mêmes mais apparemment on est une sorcière ok elle est sorti mamie ou pas du tout attendre que mamie revienne Je pense que cette petite minette, on va pouvoir l'avoir à la maison après. Hein. Elle est peut-être à la maison, la grand-mère. On va aller voir. En tout cas, moi, j'aime beaucoup la démo. Donc, je pense que le jeu... viendra dans ma poche dès qu'il sera sorti parce que c'est le genre de jeu relax très sympa très cool à faire quand on n'a pas envie de se prendre la tête avec des jeux un petit peu euh, plus euh, sophistiqués avec des combats et autres je pense que alors ben on va se coucher hein. On va attendre. Regarde s'il y a des trucs à ramasser. Je voulais pas couper le petit arbre. La grand-mère est très secrète. Hein. On a encore un petit peu d'énergie, donc on va la gaspiller. De parler, okay. on le fera le lendemain, ça sera la partie 3, je pense. Alors, on va aller se coucher et on va attendre. À... Hop. Je pense que oui, tu es crevé. On va faire dormir et on va voir ce que la grand-mère nous dit le lendemain et on en restera là pour cette partie 2 et on fera une partie 3 bien sûr. On est jeudi, voire peut-être 4, à savoir combien dure la démo. Ok, on va aller questionner notre grand-mère. Hein. Alors déjà on va lui donner sa plante. For a while. You still need plenty of sleep. Even my cooking is no match for a good night's rest. Uh, but, Grandma, you're the one who She should be resting. I don't mean want you troubling trouble yourself to cook for me. me. Ah. Is, is that your way, way of trying to, trying to get my recipe book? book? Did Sophia put you up to it? She's, She's always, always trying to get a peek at my recipes, but, recipes, but you can, can tell her they stay in the family. family. I hide my, my recipe book in the stove. stove. Un risotto aux champignons. Alors, il faudra aller acheter du riz, ramasser des champignons. On en a, mais il faudra aller acheter du riz pour pouvoir faire le plat préféré de notre grand-mère. Ok? Ensuite, euh. wish Oh, honeybee. On va lui parler de ce petit secret nu de nuit là? alors prépare du thé revigorant pour mamie OK alors euh, hop comment je fais du thé moi tel qu'il fait non alors on a le menu cuisine alors qu'est-ce qu'on a euh, crudité soupe boisson on a ce qu'il faut donc on va lui faire un thé Hop. voilà donc ici on a dans le menu cuisine on a donc les recettes tout ce qu'on peut faire en fait les boissons c'est bien foutu, hop, on va lui donner son thé, pour savoir exactement, on peut savoir ce qui s'est passé la nuit d'avant. Mm. Oh my, oh, you make a very potent brew. Here's that key to the basement that you asked about. But, the hooded strangers Go on down, my dear. It will all make sense, I promise. Découvrir ce qui se cache sous la trappe en dessous du tapis. Ok, ben écoutez, on va en rester là. Je vous laisse le petit mystère, je vais le tourner en suivant. Donc il y aura toujours le problème de mâchoire. Donc j'attends vos retours, évidemment abonnez-vous à la chaîne YouTube. Un petit pouce en l'air, le blabla quotidien, laissez un commentaire, je vous répondrai toujours. Dites-moi si le jeu vous le trouvez sympa ou pas du tout, c'est pas votre style. Ou, ou si vraiment euh, vous l'aimez bien. Et dans la partie 3, on ira voir ce qui se passe sous euh, à la maison, dans cette trappe qu'elle nous cache. Il y a beaucoup de mystères quand même. Elle est, elle est, elle est quand même un petit peu secrète, la grand-mère. Donc, on se retrouve pour la partie 3. Et puis, ben, écoutez, des bisous. Et à très vite. Bye bye.